Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Inside. Comme partout ailleurs, les ressentis par rapport au PVP varient en fonction des gens au sein de CIG. Certains l'adorent et ne peuvent pas s'en passer, d'autres le voient comme un outil et enfin certains y voient une source de peur. Mais qu'on le veuille ou non, le PVP est une partie du jeu au même titre que le PVE, dans un mélange qui est propre à Star Citizen, puisque les deux contenus sont indissociables. Si vous prenez une mission qui vous demande d'aller tuer une IA pour récupérer du cargo, il est impossible pour vous de savoir à l'avance s'il y aura des joueurs ou non. Il s'agira alors de décider si vous allez vous entraider ou d'entrer en compétition pour la récompense. Le PVP est également utilisé par les développeurs pour créer de nouvelles stratégies de combat, car les joueurs sont capables de trouver des moyens ingénieux d'utilisation des armes, ce qui donne ensuite de nouvelles idées de gameplay aux développeurs, mais aussi des gadgets ou des armes auxquelles ils n'avaient pas pensé au préalable. Et toutes ces améliorations bénéficieront à la fin aux IA, qui permettront à leur tour de créer des zones sécurisées PVE grâce à des IA renforcées. Évidemment, l'un des sujets les plus importants lorsqu'on parle de PVP est le taux de rafraîchissement et les désynchronisations. Et les développeurs font tout leur possible pour lutter contre ces problèmes, et continuent en parallèle de créer du contenu amenant à des situations PVP. Un bon exemple de cela est le scénario des Nine Tales, qui possède une base PVE avec des missions des deux côtés de la loi, pouvant donc amener à une situation PVP, sans que personne ne puisse le savoir au préalable. L'un des premiers grands événements PVP de Star Citizen est né complètement par hasard, il s'agit de Jumptown. A cause d'un bug, le prix d'achat d'une drogue était extrêmement bas, ce qui a créé une véritable ruée vers l'or, qui a fini malheureusement en bain de sang. Bien qu'il a attendu et issu d'un bug, les développeurs ont adoré ce qui s'est passé et souhaitent recréer un contexte similaire avec Jumptown 2.0. La différence avec le premier événement sera que les prix ne seront attractifs que pendant quelques heures pour ne pas détruire l'économie, et utiliser un moyen encore non déterminé pour prévenir les joueurs de la situation. Le reste est laissé à l'appréciation des joueurs. En conclusion, l'objectif de CIG n'est pas de privilégier le PVP ou le PVE, mais que les deux puissent coexister simultanément. Et l'événement des Ninetales, avec sa base PVE, Jumtown 2.0 et son approche sans foi ni loi, et pour finir Pierrot sans surveillance, vont créer de belles opportunités de rencontre. Mais pour que le jeu puisse plaire à tous les styles, il n'y a pas que le PE qui doit être amélioré. C'est pourquoi Arena Commander va recevoir un rafraîchissement pour la 3.15. Fire Sprite, qui est en charge du projet, a commencé par grandement augmenter la taille des cartes, qui sont quasiment 10 fois plus grandes aujourd'hui. Et pour que le joueur puisse se repérer facilement dans ces environnements, les cartes ont été divisées en trois espaces. Par exemple, sur la carte Broken Moon, l'une des zones est très chargée en astéroïdes, une deuxième est plus dégagée et la dernière contient des structures, ce qui offre la possibilité aux joueurs d'aller chercher des styles de combat différents en fonction des besoins. Et la même règle a été appliquée à la carte Dying Star. Vous y trouverez la station principale au centre de la carte, une zone sombre chargée d'obstacles et un espace plus vaste au sein du nuage de gaz. Bien que le lore de la carte Dying Star fasse partie de Pyro, les visuels ne sont absolument pas représentatifs de ce que l'on pourra trouver dans le PU. La raison à cela est que Electronic Access est un jeu dans le jeu. Il n'est donc pas question de chercher une représentation réaliste des zones. Enfin, bien que les cartes soient toujours en développement actif, elles sont plus proches que jamais des concepts originaux.